Allez, on s'accroche. Trois exercices proposés aujourd'hui pour ce rejet naturel en deux ou trois bandes, avec ou sans effet. On va continuer notre analyse. On va essayer de bien comprendre ce qu'est ce rejet naturel et surtout, pourquoi faut-il le travailler. Ça, c'est extrêmement important. Avoir nos repères, être capable de faire une bonne analyse. On se retrouve immédiatement tout de suite pour le premier exercice. Disposition des billes pour ce premier exercice du rejet naturel en deux ou trois bandes avec ou sans effet. On est parti, on attaque avec la disposition de cette bille rouge au centre du billard. Mouche 4 correspondance mouche 2. Notre bille se trouve dans l'alignement de la mouche 4 en correspondance mouche 1. Et la bille 3 se trouve dans cette tangente entre les, les, la mouche 2, les deux mouches 2. Voilà, la mouche, 2, mouche 2, mouche 2, mouche 2, hop, vous placez votre bille à peu près ici. Ok, ici nous sommes face tout simplement à un rejet naturel en deux bandes, sans effet. Donc on se positionne, on, verra, on va vérifier dans un premier temps, demi-bille, en tête, sans effet, que à plat, et on envoie. Donc effectivement on est bien face ici à un deux bandes naturel. Hop. On replace les billes ici. maintenant ici l'exercice est de déplacer votre bille d'une bille à peu près d'accord et le plus important ici maintenant est d'avoir la bonne analyse sur votre visuel du 45 degrés ici qu'est ce que l'on sait on sait que par exemple là visuellement moi j'ai l'impression personnellement de le faire en une bande ici mais je veux travailler mon deux ou trois bandes donc nous avons deux options pour le deux ou trois bandes soit on vient chercher, enfin non, on a, on a une option sur le 3-bandes et une option sur le deux bandes Le 3-bandes, il va falloir venir chercher notre arrivée par derrière, ici. Donc il va falloir rajouter de l'effet vers la gauche pour assurer notre arrivée ici. Donc grande bande, petite bande, grande bande et arrivée derrière. Et à contrario, si on souhaite le faire en deux bandes ici, il va devoir faire, on va devoir, je pense, mettre un petit peu d'effet contraire pour garantir le point, passer devant ici et donc caramboler de ce côté. D'accord Donc on va d'abord essayer de faire le 3 bandes. Donc le 3 bandes, naturellement, tac, j'arrive à peu près ici. Incidence, réflexion, je passe là. Clairement, je dois venir ici, donc il me faut il me faut de l'effet à gauche. Allez, je me positionne toujours pareil, à demi-bille sur la rouge. Maintenant, je me suis en tête, je mets de l'effet à gauche. Allez. queue à plat. Et on envoie. donc je suis bien venu chercher voilà je suis venu chercher ici la petite bande ce qui m'a permis de le faire en trois bandes et d'arriver par derrière donc ça ça fait partie de l'exercice d'accord et enfin si on souhaite par exemple hein, le faire <coughs> en deux bandes en arrivée ici eh bien il va falloir après ça dépend de la disposition exacte des billes puisque là c'est approximatif notre disposition mais L'idée n'est pas forcément de faire le point, mais simplement d'avoir la bonne analyse. Donc ici, on va peut-être rater le point, mais euh, l'important, c'est d'avoir la bonne analyse. Ici, par exemple, je regarde et j'ai l'impression que, voilà, naturellement, si je ne mets pas d'effet, il y a de grandes chances, soit je le rate ici, soit je le fais en une bande. Donc, je vais mettre un petit peu d'effet contraire pour passer devant. C'est-à-dire que soit je le fais en une bande, soit je passe devant et je le fais en deux bandes. Donc c'est quand même vachement sécurisé d'avoir deux options ici. Donc ici, allez, toujours pareil, demi-bille rouge en tête, un petit peu d'effet à droite, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, je... Vraiment pas beaucoup, que à plat, on en voit. je passe devant et je fais le point par derrière. Voilà donc le principe de ce premier exercice. Deuxième exercice proposé, disposition des billes. On démarre mouche une ici. Allez, on retire notre bille, la rouge est placée. La, deux, la, la, la bille jaune, mouche deux, mouche une. On cale notre bille, on retire la jaune et cette jaune va s'installer dans le coin opposé. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en deux ou trois bandes sans effet. C'est parti demi-bille rouge en tête sans effet que à plat et on envoie okay. maintenant le même exercice sauf qu'on va changer notre arrivée même principe et on va arriver par exemple ici mouche 2 voilà peu importe le résultat l'important est la compréhension ici ici pour arriver euh, là, plutôt que d'arriver dans le coin, il va falloir, voilà, arriver plutôt ici. Ce qui implique, c'est qu'il faut qu'on arrive sur la grande bande le plus tôt possible. Voilà, pour arriver le plus tôt possible sur la grande bande, il nous faut mettre de l'effet à droite. Incidence, réflexion, pour agrandir la réflexion. Donc, demi-bille rouge, en tête, effet à droite, et on envoie. Voilà ce qu'est ce point-là qui va, je pense, vous aider dans, euh, dans cette compréhension du rejet naturel. Très important de bien apprécier les rejets naturels avec et sans effet. Allez ah, c'est parti on enchaîne. Disposition des billes, la rouge se trouve en mouche 2 correspondance mouche 1. Notre bille se trouve mouche 2 correspondance mouche 1. Et ici nous sommes mouche 2 là, et on va placer la bille numéro 3 sur la mouche 2 d'en face, donc dans cette trajectoire, Voilà, voilà. donc on proche de la bande pour garantir le résultat. Ici nous sommes face à un rejet naturel en 3 bandes sans effet. Notre parcours est le suivant, ici, tac tac, et nous allons revenir ici. La deux petites particularités sur cet exercice, et là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, Attendez un instant, je me positionne, demi-bille, queue à plat, en tête, sans effet, en envoi. Deux particularités, la première c'est que ici déjà il faut envoyer parce qu'on a du parcours, hein. on a quand même pas mal de trajectoires à faire. Et la deuxième c'est que vous remarquez que cette bille numéro 2 est arrivée dans notre zone d'arrivée. On appelle ça un rappel de bille. Alors ça, là, ça commence à être intéressant. Donc on redispositionne les billes d'accord sauf que ici on va modifier notre arrivée on sait qu'on est sans effet ici et eh bien on va s'amuser et on va mettre cette jaune dans le coin d'accord allez et c'est parti et on respecte les conditions ici ce qu'on veut c'est créer notre rejet naturel donc on va pas commencer à bricoler on reste dans notre système demi billes, rouge en tête par contre je mets de l'effet à gauche voilà, parce que j'en ai besoin pour faire le point et que à plat et on envoie. Il faut animer le coup. Ici on anime le coup et on a besoin d'animer le coup pour donner de l'effet à notre à notre bille. Et là vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien. Ici cette bille n'est pas rentrée parce que je l'ai pris extrêmement grosse et ça ne m'a pas empêché pourtant de faire le point. On va le refaire vous allez voir. Voilà. Ça veut dire qu'on est bien dans notre système de coup naturel c'est à dire que même si vous n'êtes pas exactement demi-bille et eh bien ça fonctionne quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais le refaire juste pour vous montrer. Ici, allez, même principe, sauf que j'étais pas tout à fait demi-bille tout à l'heure. J'avais trop de billes. Donc là, je fais exprès de ne pas en prendre beaucoup. Vous voyez, on est beaucoup plus fin que tout à l'heure. Et pourtant, mon arrivée reste identique. Alors là, les gars, l'information que je viens de démontrer ici, elle est énorme, énorme de, de possibilités quoi, c'est-à-dire que ça nous facilite grandement les choses en fait, ce rejet naturel est phénoménal, rien que pour ça, entre le 1 quart et 3 quarts de billes, on a quasiment la même arrivée, c'est pas extraordinaire ça, non, mais c'est génial, c'est génial, comme information, c'est génial. Félicitations à tous, ça y est, c'est terminé, le rejet naturel. Ça, c'est fait. Je pense qu'on a tout vu. On a vu le rejet naturel direct, on l'a vu par la bande, on l'a vu en deux ou trois bandes avec ou sans effet. Dans un premier temps, ici, nous avons les fondamentaux nécessaires pour pouvoir travailler le temps qu'il faudra pour bien apprécier ce 45 degrés et ainsi bien apprécier les analyses de points. Je vous retrouve dans une semaine. Pour la continuité des fondamentaux, le béco <rire> Je suis tellement bien placé aussi. Ici il est extrêmement important d'animer le coup Pour deux raisons. <rire> <rire> Mais quel bâtard Oh putain. Allez, c'est bon.